Tu regardes cette vidéo que je suis en face de toi c'est qu'il y a pas mal de chances que tu sois une addict en k-beauty et donc tu demandes je sers voici un holier yes style et j'ai assez dépensé pour avoir la livraison express gratuite ce qui fait que mon colis est arrivé en attention quatre jours ça j'étais vraiment pas prête mais alors moi dans ma tête c'est genre t'attends un mois et t'as ton colis tu vois, j'ai commandé peut-être lundi et j'ai reçu à la fin de la semaine, t'es là what Là maintenant c'est clair, hein, c'est tout ce que j'arrive à dépenser pour avoir la livraison express gratuite, je le fais, alors là il a plus aucun souci c'est bon hein. Avant de commencer, si t'es fan de Keep Beauty, ça veut sûrement dire que ton porte-monnaie il pleure, voilà genre petit moment de silence pour lui. J'ai fait une vidéo où je reprends les codes promo YesStyle, je les mets à jour, ils sont toujours mis dans les commentaires, je te laisse aller regarder, la mettre en favori pour toutes les prochaines commandes que tu veux faire, et nous c'est parti, let's go Je vais commencer par quelque chose qui est plutôt de l'ordre du maquillage et c'est de la marque Roman et vive les suisses romands C'est une poudre de finition qui est en forme de cushion, ça se présente comme ça, ensuite tu lèves le petit truc en plastique et tu as ta poudre qui est une poudre compacte. C'est c'est la première fois que j'utilisais une poudre compacte qui était aussi sous forme de cushion et purée. C'est incroyable. Ce produit est incroyable. Genre, en fait, faut d'ailleurs que j'arrête de dire incroyable parce que je dis tout le truc je m'auto-soule, j'ai à peine commencé, ça fait 4 minutes 39 et je m'auto-soule, c'est génial. Oui soit donc, il y a soit la petite houppette comme ça, soit un espèce de petit pinceau qui vient avec, tu peux choisir, il y a les deux, perso j'utilise la houppette mais tout le monde s'en fout. Déjà première chose, ça matifie sans assécher, assécher. et ça c'est juste rien que pour ça je le trouve incroyable parce que déjà un il matifie vraiment et de deux ça n'assèche pas parce que c'est ce que j'avais avec les anciennes poudres c'est que je me les mettais uniquement quand je filmais parce qu'avec mes lumières ensuite je viens une boule à facettes et ça me saoule mais en fait c'était tellement asséchant sur ma peau qui a une tendance on va dire normale à parfois sèche ça faisait ça me tiraillait c'était affreux ensuite ça craquelait et tout et avec celle ci en fait je suis tellement devenue fan du rendu mat et aussi de, des pores qui sont floutés je suis vraiment devenue fan de cet effet là parce que ça me ça sèche pas en fait, ça reste toute la journée. Du coup, à chaque fois que je mets de la bébé crème ou un autre produit teint, j'utilise cette poudre de roman qui, franchement, je, voilà, je la trouve vraiment trop bien. Euh, petit conseil juste au passage lave ta houppette ou ton petit pinceau à chaque fois que tu l'utilises. Ce serait bien d'éviter les bactéries, de t'auto-contaminer avec tes propres bactéries et tout. Genre, ça, c'est un nid à boutons après, donc nettoie à chaque fois, c'est pas compliqué. Et un autre truc que j'ai remarqué en préparant ce haul, c'est que alors tu peux l'utiliser en primer pour tes yeux. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je viens de le découvrir donc je sais pas si ça fonctionne. Et l'autre truc que j'ai pas compris, euh, alors tu peux l'utiliser aussi comme un lip primer, donc un primer pour les lèvres. J'ai pas tout à fait capté non plus, parce que je sais pas si as envie de mettre de la poudre sur tes lèvres. Soit. Et l'autre truc où j'ai encore moins compris, tu peux l'utiliser comme dry shampoo, donc comme shampoing sec. C'est une poudre compacte, hein. c'est pas une poudre. Enfin, à part, éventuellement, si t'as une frange, tu peux te déhuiler la frange, ça ok. Sinon, je, je sais pas. Il je... y a sûrement un concept, je sais pas. On est en été, bon, quel que soit le temps de l'année, il faut toujours faire ton stock en crème solaire. Chose que j'ai faite. Première crème solaire que j'ai pris, c'est celle de Neogen, qui est notamment à base d'azulène. L'azulène, ça vient de la camomille, donc la fleur de camomille. Et quand tu l'extrais, ça donne des cristaux bleus. Et c'est pour ça que cette crème solaire, elle est légèrement bleue, parce qu'il y a de l'azulène dedans. Et d'ailleurs, si tu connais aussi la Midnight Cream de Dierclairs, elle est aussi bleue comme ça, parce qu'il y a de l'azulène à l'intérieur. Et voilà, c'était culture générale. Tu me diras ah, mais qu'est-ce que ça fait l'azulène L'azulène c'est un très fort anti-inflammatoire qu'on utilise parfois pour les brûlures, donc là les gars ils se sont dit faire une crème solaire et on va traiter ta brûlure avant même qu'elle arrive, voilà merci Neogen. J'aimais vraiment trop le petit packaging en neuf que j'ai trouvé chou, je ne l'ai absolument pas testé parce qu'en fait finalement je vais la filer à ma sœur parce que ma sœur a enfin compris le besoin nécessaire de mettre de la crème solaire tous les jours du coup, je lui ai donné celle-ci, donc je ne l'ai pas testée, mais je vais la recommander pour pouvoir la tester. Mais donc, j'ai gardé une autre crème solaire pour moi, qui est une marque japonaise, c'est Can Make. C'est possible que tu l'aies déjà vue, parce qu'elle est extrêmement populaire. Il y a plein de revues et tout, mais je ne comprends pas. Ce que j'aime pas, je ne sais pas, il y a plein de gens qui disent qu'elle est fluide et tout, moi je la trouve pas du tout fluide. Aussi pareil, certains diront genre oui, elle donne un glow et tout. Non, elle rend juste ta peau grasse, c'est tout, alors je veux bien un glow, mais un glow qui rend ta peau qui colle pour moi c'est pas un glow, c'est juste voilà, Donc non je, je l'aime vraiment pas. Et un truc qui m'a vraiment surpris, c'est que, alors c'est plutôt pour les suisses probablement, la marque Daylong, donc une marque aussi de crème solaire qui est une marque suisse, les similitudes, j'étais vraiment sur les fesses quand je me suis dit purée c'est incroyable, c'est la même odeur, exactement la même odeur, la couleur du produit est légèrement jaune, les produits longues aussi sont légèrement jaunes et la texture un peu épaisse, grasse, qui rend ta peau qui colle, c'est exactement la même. Je suis allée contrôler les compositions, les compositions sont différentes, hein. ça va assez étonné. Autant il y a des personnes qui vont l'aimer, autant moi je l'aime pas. Bah, pareil aussi, normalement je vais toujours crème de jour crème solaire. Là j'ai juste mis la crème solaire pour essayer de diminuer l'effet collant ou l'effet gras, non, enfin je sais pas. Je sais pas quoi en faire, je vais la finir, elle est bientôt finie, heureusement. Et après, poubelle. Dernière crème solaire et ensuite j'arrête de, de saouler avec ça. D'ailleurs je vais faire une vidéo que crème solaire, je dois la faire, je vais la faire, mais voilà. Ah mais j'ai remarqué. Euh, faut que ai... Hop. maintenant il y a ça il y met ton adresse, ton nom et tout sur tous les produits genre comme si c'était ta prescription de médicaments, tu sais, je... ok je veux bien me faire prescrire la key beauty, il hein, n'y a aucun souci et celle-ci en l'occurrence c'est aussi une crème solaire japonaise, je cherchais une crème solaire pour le corps parce que bah, j'utilise toujours, c'est clair pour moi les crèmes solaires asiatiques pour le visage, c'est le graal c'est incroyable, c'est ça n'a rien à voir avec nos crèmes solaires, nous, enfin bref elles sont trop bien, ça ok, et je me suis dit mais pourquoi est-ce que je continue à me flageller et à me faire du mal à utiliser des crèmes solaires qu'on a chez nous, européennes, américaines, j'en sais rien sur le corps, genre elles sont infernales à appliquer, elles collent, après genre tu as des poils de chat collés sur tes jambes, alors que tu te dis je viens dépiler mes jambes mais mes jambes sont pleines de poils de chat parce que je colle à cause de cette crème solaire, oui j'ai des problèmes, des first world problèmes je sais, et donc je me suis dit ok je vais trouver une crème solaire pour le corps, alors, Effectivement ces crèmes solaires là, genre la cannée que je t'ai mis tout à l'heure c'est marqué Forfait Sun and body, mais t'as vu la taille du tube, je, je, fin, tu fais trois applications sur ton corps ou genre je sais pas comment, ou alors les asiatiques sont configurés différemment qu'ils sont pas autant de peau que nous mais je ne pense pas, et soit, donc j'ai cherché sur YesStyle des gros pots de crème solaire en fait, et donc finalement je suis tombée sur celle-ci qui est, euh, tout est écrit en japonais, Kumano Cosme, ça c'est le nom de la marque, et c'est la Automugi qui est pour le corps, qui est vraiment très bien, elle sent bon, elle colle pas, mais genre pas du tout, elle s'applique facilement, j'en suis fan, voilà, sauf qu'il y a quand même deux trucs, c'est que c'est du SPF 31, genre le 1 il était important, hein. c'est pas 30, c'est 31, euh, j'ai pas trouvé une autre avec plus de SPF, donc Autant dire qu'avec ma pâleur je prenais un risque considérable de coup de soleil. Finalement, en étant allé faire du paddle en plein soleil, j'aurais cramé, j'ai juste cramé là où j'ai pas réussi à me mettre de la crème solaire, soit un petit endroit dans le dos. Elle fonctionne bien même si c'est une 31. Mais le truc qui est chiant, et ça ça je, je sais pas pourquoi ils font tous.. Ça, enfin, les produits asiatiques ils ont toujours un système de tige genre les shampoings les produits pour les capillaires et tout un système de tige donc en fait au début c'est bien fixé et dès que tu ouvres la première fois ça c'est une tige en fait cette tige là qui saute et une fois qu'elle a sauté tu ne peux plus la redescendre donc en fait ton truc il t'a pas un lock tu sais comme nous on a sur certains produits ça peut bloquer puis la pompe ne descend plus là il n'y a pas ou alors j'ai pas compris, Et si j'ai pas compris dites moi, mais c'est chiant parce que quand tu mets ça dans ton sac ou quoi, ben moi j'emballe ça en trois couches et tout pour être sûr que ça coule pas, que ça s'appuie pas dessus, enfin, je comprends pas le délire avec ces trucs là, ces emballages, ou alors il y a une subtilité que j'ai pas compris mais je sais pas. Oui. Niveau soin pour le visage, j'ai repris un tonique de la marque Pink Angel, qui est une marque que je te conseille que je conseillerai jamais assez juste parce que c'est en spray. Les toners en spray, on, on les valorise pas assez. Genre c'est la vie, j'ai en fait j'ai la miniature de celui-ci qui est toujours dans ma salle de bain que j'ai gardé en fait j'ai gardé la bouteille pour mettre d'autres toniques dedans juste pour le spray parce que c'est hyper simple tu utilises ni coton ni tes mains c'est hyper hygiénique euh, même si tu as un petit coup de chaud ou j'en sais rien quoi tu peux te remettre un coup de teneur c'est la vie donc là j'en ai repris un comme ça j'ai une deuxième bouteille il n'y a jamais assez de bouteilles voilà genre dès que je vois une bouteille avec un spray genre je la garde mais voilà sinon je te conseille aussi ce tonique il est vraiment très bien je t'explique que en fait je prends soin de ma peau de visage, que je pense que j'en prends tellement soin que je vais finir comme ça. Toutes les crèmes que j'ai pour le corps, c'est donc des crèmes qu'on a par ici et tout. Et en fait, je trouve qu'elles ont un parfum extrêmement fort. Enfin, J'avais tout le temps la peau sèche alors que je mettais tout le temps de la crème. Et je pense qu'il y a une histoire de trop de parfum qui doit jouer aussi là-dedans parce que c'est hyper irritant et tout. Enfin, bref, donc je me suis dit, ok, je vais me prendre des lotions coréennes, japonaises. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, évidemment, j'ai repris une de Pion parce que c'est une marque qui n'utilise pas de parfum dans ces produits et j'étais tellement saoulée des parfums dans les autres que j'ai dit ok on va prendre un truc sans parfum. C'est un big mastodonte je sais pas quoi comme ça de Pyongyang la Intensive Ceramide Lotion, qui doit à mon avis être hyper épaisse et je prédis qu'il y a de nouveau un petit truc de tige qui au moment où je vais l'ouvrir donc j'ose pas faire ça parce que sinon je peux plus jamais la refermer ça va sauter il y a une petite tige qui va sauter ça sera fini je l'ai pas encore essayé celle ci je vais peut-être plutôt la garder quand il fera un peu près ça c'est un gros bébé. Et celle que j'utilise actuellement, que j'ai quand même bien descendu finalement, c'est celle de Derma B, c'est la Daily Moisture Body Lotion. Elle est trop bien. Et là en fait, je viens de me rendre compte, une légère, mais une légère odeur de vanille qui sent hyper bon. Et surtout, elle colle pas. Je me demande que ça. Hein. Je connaissais pas du tout la marque Derma B. Je vais aller regarder ce qu'ils sont d'autres comme produits pour le corps ou quoi, mais. Ah franchement je la trouve vraiment trop bien, rien à voir avec tous les autres trucs que j'essayais avant, cool J'ai une crème de Neogen, c'est une crème réparatrice jeunesse aux probiotiques, elle est là pour lutter contre les premiers signes de l'âge, raffermir et apaiser la peau et en fait pourquoi je l'ai pris son but c'est de prévenir l'apparition des rides et elle a été pensée et formulée en ayant en tête les 25-35 ans ce qui est ma tranche d'âge et je me suis dit euh... Il est temps pour moi d'éviter que je, je prenne trop de rides, c'est maintenant ou jamais, c'est le dernier moment pour me sauver, voilà, genre, euh... d'ailleurs, hier, je regardais, euh, je cherchais un coussin, parce qu'il y a des coussins un peu orthopédiques et tout, qui ont aussi le truc de, quand tu dors, ça fait pas les rides. Oui. Là, vous devez vous dire, la meuf, elle est obsédée. Mais je sais pas, en fait, c'est un truc. Peut-être à force d'être dans la k-beauty, tu deviens trop obsédé avec ce genre de truc. Bref, soit, là, n'est pas le truc. Et en regardant, j'ai vu qu'il y avait des coussins que tu mettais entre les seins pour dormir pour pas avoir des rides au sein. Genre, c'est quoi ça C'est quoi leur délire Enfin, tu, tu tu dors avec un coussin tout partout pour pas avoir de rides nulle part. Enfin, J'étais là, what C'est assez chelou, hein alors je suis d'accord que déjà le coussin pour pas avoir des rides sur le visage c'est un certain level tu vois Mais alors le coussin pour les, les rides sur les seins <rire> donc oui donc voilà je me suis dit allons-y c'est peut-être une crème pour moi j'ai déjà commencé à l'utiliser pas mal En fait, j'avais déjà utilisé il y en a une autre sorte que je sais absolument pas ce que c'est quoi la différence que j'avais fini aussi et son odeur elle est incroyable j'avais aussi putain je parle vite là les masques en tissu je pense que je préfère même les masques en tissu versus la crème parce qu'ils sont vraiment Bien, je pense que je vais en recommander. Je l'aime bien, j'ai encore pas trop de rides sur ma tête. Par contre, j'ai des eye bags assez proéminents. Hein. Franchement, je l'aime bien. Et le petit packaging, il est chou. Le suspense sera dans 10 ans de voir si on a des rides. Et ben, tiens, en parlant de rides, justement, j'utilise du rétinol entre 2 et 3 fois par semaine. Donc, le rétinol, c'est hyper bon pour les rides, pour l'acné, pour les cicatrices. En gros, qu'est-ce que ça fait le rétinol C'est que ça va accélérer la régénération de la peau, du coup ça va mettre des couches et des couches, et du coup ben forcément ça aide avec plein de choses. Je suis bientôt en train de terminer le produit que j'ai dans ma salle de bain, et j'ai vu que Cosérix en avait un, donc c'est un sérum au rétinol que j'ai encore pas testé puisque mon autre produit est encore là. Celui-ci par rapport aux petites recherches que j'ai fait, il est relativement bien dosé en rétinol, donc pour les peaux sensibles, ça peut être hardcore, mais dans en tous les cas un rétinol c'est pas un truc que tu vas balancer tout le temps sur ta peau, le mieux c'est d'aller petit à petit une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois par semaine et c'est à peu près ce que je fais, je suis entre deux fois par semaine, trois fois par semaine et avec celui-ci à voir ce que ça va donner vu qu'il est bien bien concentré. Pour moi les produits au rétinol c'est un petit bijou caché mais il faut bien se renseigner avant et faire attention quand tu l'utilise c'est pas genre une petite crème de jour normal lambda ou quoi que ce soit. Donc avant de sauter dessus, fais tes des recherches. Bon, que jusqu'à maintenant j'ai craqué sur. Enfin, c'était que des trucs utiles, des trucs sensés. C'était. Il y avait du sens. Là, alors il y avait un petit peu de sens parce que j'avais besoin de prendre des crèmes pour les mains. Ça, ok. Je cherche toujours des sets, parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins cher. Là, j'avoue, enfin, vous allez comprendre tout de suite. Ce sont des petites crèmes pour les mains avec un packaging de petits chats de petits chats s'il vous plaît, c'est Unicat la marque, Donc peut-être que Unicat a que des packaging en 4, je ne sais pas, c'est le genre de truc où après quand tu l'as fini et que tu dois la mettre à la poubelle c'est le drame, oui on m'a perdu totalement, là maintenant je suis genre entourée de produits K-Beauty tout autour de moi. Voilà, c'est peut-être ça le destin d'une fan de K-Beauty, c'est d'être entouré de K-Beauty, je sais pas. Et si tu veux continuer à regarder des All K-Beauty, j'ai ce qu'il te faut. Il y a cette playlist qui, je pense, n'attend plus que toi, ou sinon tu peux regarder une autre de mes vidéos. Allez, shavy